Bertrand Moquet à euh, Donc, on s'est réunis hier soir euh, lors d'un atelier euh, où la thématique c'était la formation des, des DSI. Euh, donc, c'était un, un atelier qui était co animé par la DSI euh, Romuald Arnold de l'Université de Reims et, euh, et Emmanuel Vivier, euh, de, votre présidente de l'Université de Picardie. Euh, en fait, cette bof a accueilli une quinzaine de personnes et ont participé ou non à des actions de, de formation qui ont été menées en fait depuis euh, maintenant euh, cinq ans, euh, six ans même. Un petit rappel pour ceux qui ne connaissent pas en fait le sujet dont je vous parle donc on a une formation qui est alors qui n'est pas statutaire elle n'est pas obligatoire à l'entrée dans le métier des DSI mais elle est euh, encouragée par euh, une convention entre le, entre la CPU, France Université et le ministère pour accompagner en fait euh, les métiers des directions des, des, des personnels de direction des universités donc euh, nous on est une branche DSI mais il y a DAF, DGS, DPI etc euh, il y a tous les métiers qui sont concernés cette Formation, elle, est, elle, est, elle est en fait ouverte pour la partie DSI à des gens qui rentrent en fonction DSI DSI adjoints et puis à la marge la marge c'est pas c'est pas négatif hein, mais ceux qui le souhaitent dans une logique de, de, de trajectoire individuelle des responsables de pôle peuvent de temps en temps s'inscrire aux différents modules il y a il y a quatre modules, c'est des cycles de deux ans, euh, le premier cycle avait été euh, euh, co-créé avec la DSI, la CPU à l'époque et donc euh, la DGRH et la DGCIP, euh, de, avant ce module il y avait aussi la création d'un référentiel DSI, peut-être que vous ne connaissez pas, cherchez-le sur la partie où on, on le mettra en évidence sur, sur le, le réseau du, euh, du CIR. Euh, Qu'est-ce qu'on a en fait retenu Donc euh, la dernière session, il y, y a eu un module prise de fonction, trois modules dits thématiques, euh, le nom exact, euh, permettez-moi de l'écorcher Pardon pour ceux qui étaient, donc, autour du schéma directeur du numérique autour des compétences du numérique, considérées comme un axe euh, en profondeur, donc plutôt métier euh, GBCP, euh, pardon, GPEC au, centre, au, au sein de, de, euh, du, du, du service, c'est un truc qui est plus horizontal, puisque de plus en plus vous devenez direction du numérique et donc vous faites monter les, les, nos collègues en compétences là-dessus. Euh, le, le troisième est sur euh, la qualité euh, et la, le pilotage de la qualité du système d'information. D'ailleurs, il reste des places pour le 27, 28 et 29 juin. Donc, n'hésitez pas à rejoindre le groupe inscription IH2EF ou XIR ou je dois de temps en temps laisser des éléments aussi sur, sur, sur Twitter. Qu'est-ce qu'a conclu en fait l'atelier L'atelier, c'était vraiment pour préparer la prochaine session, c'est-à-dire qu'on vient à votre contact et puis on essaye de voir qu'est-ce qui va, qu'est-ce qui ne va pas. Les évaluations étant assez positives, c'est du quanti. Là, on venait de faire en fait du qualitatif pour voir ce que vous vouliez. En premier, en fait, ce qu'on a retenu, ce qu'on a entendu hier, et pardon si je restitue pas exactement les propos... Donc les modalités, globalement des modules et thématiques, conviennent aujourd'hui à ceux qui l'ont vécu. Euh, donc ils ont, euh, sur les différentes années, euh, participé, ça leur a plu, ils sont repartis avec quelque chose qui a servi. Et elles, elles, elles, les thématiques donnent, sont un intérêt pour ceux qui n'y sont pas participés, qui, qui, qui, qui n'ont pas encore participé. pardon Donc on est en fait dans, dans quelque chose qui nous convient, de pouvoir être satisfaisant et pouvoir attirer de nouvelles personnes. La deuxième chose, euh, c'est qu'il est possible qu'on reste sur les mêmes thématiques, les trois que je vous ai dit, mais qu'on qu illustre différemment en fait sur, euh, large, sur, euh, sur la partie euh, des noms des ateliers de sorte que vous, quand vous revoyez passer schéma directeur du numérique, alors que ça fait la troisième session que vous voyez passer le, le machin, vous dites ben non, ça se trouve, c'est encore une nouvelle formation. vous inquiétez pas, en fait chaque année, on, chaque module, on le réforme à peu près de 30%. Chaque année. Donc si vous êtes venu sur la première session, il y a de fortes chances que ça ne ressemble plus beaucoup à la formation à laquelle vous êtes venu. On les met à jour, etc. Par exemple, sur les compétences numériques, on a aujourd'hui on a intégré toute la partie gestion de collègues qui sont en, en, en télétravail ou déportés sur un, sur un projet national. Comment moi, je le manage Comment je, je, connais ce, je fais de la GPEC avec lui alors que je ne le vois pas en fait, sur l'ensemble de son métier certains modules pourraient monter en taxonomie passer à des niveaux d'évaluation donc ça c'est un souhait qu'on aimerait mais c'est compliqué en deux jours et demi donc ça on va se le mettre de côté un petit peu et enfin le dernier, c'est une une nouveauté, ça ça, ça ça, agrandit en fait le périmètre de la formation qui est réalisée à l'IH2EF avec l'AMU et, et les associations professionnelles c'est qu'en fait il manque une formation professionnelle pour renouveler les futurs DSI et donc ce qui sera en management intermédiaire et la proposition qui est sortie hier est une proposition en interassaut de monter en fait une, une formation de type deux jours ou euh, un jour, ça s'est pas encore dit, sur sensibilisation du métier de DSI. Et que si vous êtes dans cette envie d'avancer en carrière euh, sur, euh, sur cette trajectoire, que vous puissiez vous confronter à, à rencontrer des collègues, savoir ce que c'est comme métier, etc. Voilà, j'étais un peu long Avec euh, DSI Full Cloud euh, bonjour. Oui, on a nous on a eu un atelier sur comment construire une DSI qui maximise l'usage du cloud. Euh, en fait, moi j'étais avant DSI d'une grosse université parisienne et euh, donc j'avais euh, le système classique avec un, des gros data centers centraux et des petits data centers locaux dans les euh, 10 sites des, des composantes. Et euh, partant sur une nouvelle aventure d'un institut qui avait rien d'existant, on a voulu tenter de construire une DSI qui utilise uniquement le cloud, c'est-à-dire pas de salle serveur, pas de, pas de machine locale. Et euh, sur l'axe plus haut logiciel, d'avoir essentiellement euh, du SaaS quand c'était possible. Euh, voilà, l'idée c'était de faire un, une preuve de concept et, euh, et voir les avantages et inconvénients de cette démarche-là quand on n'a pas euh, l'historique à, à, à gérer. Donc là, c'était la, la base de la discussion qu'on a qu'on a eue hier et qui était des échanges très riches. On était euh, je sais pas, 15 20 quelque chose comme ça. Euh, pour, pour vous résumer, globalement, de, de, de mon point de vue, ça fonctionne très bien et ça permet de se concentrer sur des, des niveaux plus proches de l'utilisateur que l'infrastructure de base. Euh, ça permet d'avoir des choses auxquelles il est impossible d'avoir accès parce qu'on peut avoir du 24-7 par exemple, ce qui est impossible à faire dans des universités euh, classiques euh, qui n'ont pas des centaines de, de personnes euh, des, et de quoi gérer leur data center euh, euh, en, cas de, en cas de problème euh, si la clim tombe ou, ou l'électricité. Euh, voilà. Et donc Je vais laisser la parole à, à mes collègues pour euh, donner leur avis sur l'atelier. Merci. Donc, Frédéric Ciota, de l'Université de Pau et Pilsadour. Alors, c'est toujours en France, c'est la... pas encore à l'Espagne, on l'avait dit tout à l'heure. L'atelier que, que, que, que tu as animé hier, Eric, était effectivement très riche. Je crois que ceux qui étaient euh, présents ont, ont pu échanger pas mal. Euh, ce qu'on s'est dit, alors évidemment, on, je crois qu'on n'a pas su trancher le débat. Hein. Je crois que le débat reste ouvert. Euh, ce qu'on peut se dire, c'est que l'expérience... Euh, si je peux appeler comme ça qu'Eric nous a présenté hier, c'est donc une DSI qui a fait le choix de, de ne pas avoir d'infrastructure dans ses murs et, et de mettre ça dans un cloud public. Donc, cloud public, c'est une société privée. Bon, voilà. Donc, nous, ça nous a posé, ça nous permet de poser quelques questions quand même. Voilà. Parce que quand on part de rien, on peut faire un choix comme ça. Nous, on est un existant. On sait que l'État veut aussi, lui, rationaliser. Les data centres passaient de 50 ou 80 à un par région, bon, pourquoi pas. Donc, et la question de la souveraineté s'est posée aussi. C'est-à-dire que est-ce que l'ESR en général peut perdre les compétences en termes de gestion de data centres Et l'autre question qui vient derrière, c'est que si au niveau de l'ESR on veut garder ses compétences, est-ce qu'il faut qu'elles restent au niveau de chacun des établissements Je n'ai pas tranché, j'en sais rien, on perd bon, pas d'idée. Euh, ce qui s'est dit ici aussi, en fait, c'est qu'on voit bien qu'on va aller euh, sur de la mutualisation. Alors, est-ce qu'on mutualise euh, nos data centers Est-ce qu'on mutualise nos applications euh, Je viens, euh, pareil évoquer hier, de la, de la possibilité de chaque établissement de prendre en place euh, des applications en mode SaaS qui maintiendraient euh, pour les autres. Ouais, il y a un modèle économique à inventer, mais sur cette partie-là... Euh, on peut faire des applications de ça sans forcément être hébergeur nous-mêmes donc voilà ouais. et quoi dire de plus par rapport à ça on peut effectivement donc ne pas forcément aller dans un cloud public dans une boîte privée pour faire des mutualisations il y avait la notion de débordement qui était intéressant aussi en tout cas le, le débat n'a pas été tranché et je pense que il y a encore pas mal de questions à se poser dessus Irina Nikolaeva. Donc, euh, j'ai essayé de structurer euh, ce qui a été dit. En effet, c'était finalement euh, plus ben, euh, des questions. Et euh, euh, une des choses qu'on a abordées, c'est distinguer tout ce qui est couche basse et euh, logiciel. Et donc, euh, ce qui a été dit côté couche basse, c'est qu'il y a un certain consensus que, en fait, ben, ce serait bien qu'on mutualise plus. Euh, il y a la question de la souveraineté, où en fait on n'a pas non plus envie de tout mettre euh, chez un hébergeur euh, américain et ne plus trop contrôler les données et euh, ne plus avoir la compétence en interne. Et du coup, euh, bah, les questions relatives à ça sont mutualisées, mais à quel niveau Est-ce qu'il euh, faut mutualiser euh, au niveau de l'université, au niveau de la région, au niveau de national euh, est-ce qu'il faut mutualiser seulement au niveau des, des universités ou est-ce qu'en en fait on peut mutualiser avec d'autres services publics euh, Et puis il y a la question de et si on mutualise où est-ce qu'on stocke, dans quel cloud Donc est-ce qu'il y a un cloud d'État qui est créé euh, ou est-ce que parfois on fait recours à du privé euh, Il y a la question du coup de si on utilise des services privés, est-ce qu'il faut absolument qu'ils soient français euh, Est-ce que c'est OK qu'il soit européen euh, euh, Et puis, euh, on avait aussi abordé la question de si tout l'État va chez un seul fournisseur, ça casse la concurrence, ça rend difficile euh, le passage d'un euh, euh, euh, euh, euh, fournisseur à un autre. Donc il faut réussir à euh, éventuellement utiliser plusieurs fournisseurs, euh, hébergeurs, pardon, et euh, sinon, euh, aussi avoir une architecture qui permet de facilement migrer euh, d'un hébergeur à un autre. Euh, je vais passer très très vite sur tout ce qui est logiciel. Euh, là, il y a une question de, en fait, euh, donc plusieurs questions. Est que quand on parle de logiciel, euh, on se pose la question de bah, qui est-ce qui développe le logiciel, qui est-ce qui l'héberge ensuite et qui est-ce qui le maintient dans le courant de la vie. Et donc il euh, y a un certain accord que euh, parfois c'est intéressant de euh, recourir au SAS euh, en externe et l'envisager plus que SENDEA actuellement. Par contre... Euh, euh euh, et il y a des questions à se poser sur quoi mettre en SAS et quoi euh, garder. Euh, et c'est des questions relatives à quest ce qui est le cœur de métier. Donc, si c'est le cœur de métier, peut-être que ça vaut le coup de le développer et de le proposer éventuellement en SAS aux autres. Euh, et puis, de criticité d'un point de vue sécurité et euh, disponibilité. Voilà. voilà. La, la réflexion reste ouverte. Donc, ceux qui ont envie d'en discuter euh, avec nous euh, ensuite sont, sont les bienvenus. Merci. Merci beaucoup. Euh... Dernière synthèse avec Gunther sur les Learning Analytics. Une note. Rebonjour à tous. Euh, donc là, je vais vous parler rapidement euh, de la restitution de l'atelier sur les Learning Analytics qu'on a fait hier donc à 18h. On est quand même une, une bonne vingtaine de, de participants, donc merci à eux pour euh, d'avoir été présents à ce moment-là. Euh, on a commencé par une petite présentation très rapide pour mettre tout le monde un petit peu d'équerre sur le sujet, euh, en présentant des, des cas d'usage typiques pour des étudiants, des enseignants, des responsables de formation ou euh, des pilotes de services numériques. Quels intérêts quels euh, usages ils pouvaient retirer des, des learning analytics, donc l'analyse des traces d'apprentissage hein. voilà des traces d'activité sur les outils du système d'information pédagogique. On va présenter aussi euh, une architecture type euh, des différentes couches nécessaires pour traiter la donnée depuis la source des données collectées dans le système d'information, en passant par leur traitement, leur agrégation, leur standardisation euh, dans un, un entrepôt de, de traces d'apprentissage. Euh, le passage aussi par une brique de calcul pour euh, produire les indicateurs sur la base des, des données détaillées. Et puis euh, ensuite, la, la, la couche de restitution par le, qui propose le, la présentation de ces indicateurs dans les tableaux de bord proposés aux différentes populations d'usagers, que sont les étudiants, les enseignants, les responsables de formation, les pilotes de services numériques et d'autres euh, qui resteront euh, à identifier euh, aux besoins. Euh, et puis, on a, on a évoqué aussi la nécessité euh, pour produire des analytics de qualité de euh, devoir s'inscrire dans une stratégie plus globale des data euh, dans l'organisation. Que pour avoir des, des, des analytics de qualité, il nous faut des données de qualité à la base. Il nous faut la capacité de confronter ces données détaillées, les traces d'apprentissage à des données de référence euh, de qualité. Donc, Il nous faut euh, et puis une conformité au RGPD. Donc il, il nous faut nous outiller pour euh, gérer le RGPD. Il nous faut euh, outiller les processus de gestion de données de référence, le MDM. Il nous faut euh, cartographier les données. Il nous faut aussi pouvoir euh, gérer les processus de gouvernance des données. Voilà. Ce qui nous garantit après la capacité de présenter des indicateurs adossé à des référentiels de données de référence. Oui, c'est un peu redondant, pardon, euh, de qualité. Ensuite, on, a passé, on est passé à la phase de discussion. Il y a eu beaucoup d'échanges, euh, notamment alors, ce que j'ai retenu sur, sur les usages. Hein, euh, quel, quel indicateur type pour quelle population d'usagers Je vais revenir sur l'approche pour le déploiement. Euh, je vais revenir dessus dans, dans ce cadre-là après. Euh, et puis, euh, une question en particulier, c'est quoi l'intérêt pour un étudiant d'avoir des, des learning analytics voilà. Et, et la réponse, euh, en gros, c'est lui donner de nouveau des points de repère qu'il a peut-être perdu, le nouvel étudiant, en passant du lycée à l'université. Je ne rentre pas dans le détail, mais euh, les nouvelles modalités d'enseignement, la répartition géographique, euh, le fait d'être dans une promo qu'on ne connaît pas, etc. Euh, ça peut être perturbant pour un nouveau, un nouveau bachelier, un nouvel étudiant. Donc l'idée, c'est aussi de lui donner des, des, de nouveaux points de repère par rapport à l'usage des outils numériques et sa pratique d'apprentissage numérique. Euh, Quelqu'un m'a dit euh, hier soir euh, que ça relève aussi du, du renforcement de son de son autorégulation, c'est à dire sa capacité à voir euh, dans sa pratique d'apprentissage. Si effectivement, il est discipliné comme il est attendu qu'il soit discipliné et euh, quelles incidences ça peut avoir sur sur sa réussite. Excusez moi. Euh, une autre discussion aussi, c'était sur l'attention apportée au biais cognitif. Donc euh, l'importance de, de former les étudiants, former les usagers des Learning Analytics à la perception qu'on a de la représentation des indicateurs. Et euh, à travers ça aussi des questions d'aspect de, éthique euh, sur euh, la finalité des indicateurs que l'on produit. Donc l'idée c'est quand même d'associer dans l'approche de déploiement des Learning Analytics des comités usagers, des comités éthiques. C'est-à-dire que ce sont nos usagers, nos utilisateurs qui doivent conduire euh, la définition des indicateurs et leur, la représentation qu'on souhaite leur donner. On ne fait pas des analytics pour faire des analytics, on fait des analytics pour répondre à des objectifs, des besoins exprimés par nos usagers, sur euh, des informations qu'ils souhaitent euh, recueillir sur leur pratique d'enseignement pour des enseignants, sur leur pratique d'apprentissage pour des étudiants. Euh, J'ai mis compliance La, la conformité pardon, au, au RGPD, euh, c'est un aspect aussi euh, important euh, dans, dans le déploiement, dans l'approche. Euh, une approche open code aussi pour euh, donner confiance, donner à voir, et euh, favoriser l'appropriation des learning analytics par des utilisateurs. qui est euh, Au-delà de leur promettre euh, ce qu'on fait de leur données c'est bien de leur donner à voir qu'on fait bien ce qu'on leur a promis qu'on qu allait faire. Et qu'on euh, n'utilise pas les données pour autre chose que ce pourquoi ils nous ont donné leur accord par exemple. Et puis euh, sur la partie plus technique euh, en lien avec le projet national de développement d'un tableau de bord pédagogique avec un objectif de livraison pour le 31 décembre 2022 hein, euh, on s'attache aussi à définir des architectures qui soient portables qui soient interopérables donc c'est les redéployer dans nos établissements partenaires qu'on puisse opérer des analytics au sein d'un groupement d'établissements à partir d'un établissement au service de ses partenaires voilà donc qu'on soit capable de déployer des analytics on-premise ou en mode sas euh, pour, pour nos partenaires et euh, on me fait signe pour la montre, je crois. Voilà. Euh, voilà. Dernier point que je voulais euh, profiter de, de souligner. Euh, J'en ai discuté avec Thierry Kosséniak, qui est donc responsable des journées thématiques du CIR, Voilà, qui souhaite a priori organiser la prochaine journée thématique sur les Learning Analytics. Donc on reviendra certainement vers vous euh, à cette occasion-là, en souhaitant que vous soyez nombreux à venir discuter avec nous de ce sujet. Merci à vous. Merci Gunther, merci pour cette annonce.